Salut YouTube Je suis actuellement à 20 kills en top 5. Je sais que je vais gagner cette game, donc je me permets de faire une intro dès maintenant. Pense à liker, commenter et abonne-toi. Voilà. Allez, bisous. Je vais gagner la game. Oh Larsbo, mon frérot Regardez les gars. Larsbo, il est, bijou il est bijoutier à Bordeaux. C'est un des meilleurs bijoutiers de Bordeaux. Or blanc. Des diamants euh, pour écrire ultra dessus et euh, écrit « choachin à l'intérieur. Ça faisait longtemps que je l'avais pas montré. Et euh, c'est tellement un produit de ouf que euh, je voulais vous le remontrer. Pas des diamants, mais des saphirs. Bah, des, des cailloux qui font de la couleur verte. Hein. On, va, on va être pragmatique. Hein. T'es un bon, bordel Ah, mais ça fait partie des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, donc euh, je le montre de temps en temps. Oh. Bon, l'immortalité là. Quoi Alors, t'as aucun brain Grosse merde Il a toujours pas bougé l'autre hein Il est avec son sniper, il bouge pas d'un millimètre hein. Tellement cheaté spécialiste Ah mais c'est un truc de malade hein Mais bon, c'est moi qui l'ai donc euh, je m'en fous pour une fois Est incroyable. Il a encore dans son véhicule qui doit exploser. Hein. Il vient d'exploser à côté de son véhicule. Oaza, OJ, Je vais vous montrer, chat, comment est-ce qu'on fait une grosse game. Je vais prendre la classe avec laquelle je me sens le plus à l'aise en ce moment. Vous allez kiffer de ouf. Voilà. Regardez-moi cette beauté, les gars. Regardez-moi ça. Ça, les gars, je vous présente. Il faut, il faut que je vous la mette en classe. Les modérateurs, rappelez-moi absolument de la mettre en classe tout à l'heure, OK Pour que les gens puissent la prendre, cette Tu joues pas euh, la lupa euh, la, la, la tapa, la, la machin alors elle est très très bien Mais, euh, mais euh, J'ai la flemme d'aller là up. Euh, il faut aller sur Cold War Et c'est un jeu de merde donc j'ai pas envie d'y aller Tu as pété un, un plomb de ma méta EG Elle est vraiment ouf Ouf de chez ouf tu vois Est-ce que tu vois la légèreté. Râle la vitesse, Réon. Stabilité. Elle, elle a tout, cette arme. Tout. Pourtant, pourtant vous, en, vous en êtes témoins, les mecs. J'ai. J'ai absolument jamais aimé la, la mac -10. Jamais. C'est la première méthode. Décale Oh merde C'est qui qui me regarde là-bas Fais chier merde Il l'a foutu où, ça frappe à la con Se rapproche, changement de zone de sécurité. Script. Script de merde. Vous avez vu toutes les balles que j'ai dû tirer La touche spécialiste, c'est qui tout double Non. En fait, avec la touche spécialiste, tu vas prendre plus de risques. C'est juste ça qui est dangereux. Et là, pour le coup, euh, ils ont eu de la chatte. Enfin, le noob à son étage, il a vraiment de la chatte dans le script, ce, ce chien-là. Euh, quand j'ai pas le script c'est plus compliqué hein Oh, Vous l'avez vu chat Moi je l'ai vu J'ai tiré un peu trop sur la gauche Ça a été dangereux pour moi là C'est moves de pingouin que je te fais, gros. On pensait qu'il a cru qu'il allait s'en sortir ou pas? Pour le moment les gars, j'ai pas vraiment été mis en difficulté par quiconque Elle est pas bien ma zone pour décaler, c'est de la merde un peu Voilà, là c'est mieux Viens Bien joué Il jouait très bien Mais bon Un joueur à 5 ne perd jamais un duel Avec un véhicule à côté C'est comme ça se garde Sérieux Ouais il y, y a un mec là C'est des fantômes Il y a full fantôme dans cette game Mais euh... Il va me tirer dessus les gars Faites-moi confiance, il va me tirer dessus. Où est-ce que tu campes T'es pas là. T'es pas là-haut. T'es là-haut. Ok. Voilà, il m'a tiré dessus. Il est content. À mon tour. Allez frérot Honnêtement c'est très petit joueur de faire ça De casser le véhicule de quelqu'un Je mets sur le fait qu'il décale là. Mauvais paris. Pas évident à décaler cet endroit, vous le savez. Hein. Est-ce que ça passe ça en marche arrière Lol. Mais What J'ai bloqué ici Mais non. Vrai. Non. C'est vrai Dératisation, à ah, chaud dératiseur, j'avoue que c'est un peu mon deuxième métier là, dératiseur les gars. Demande de tir sur ma cible. C'est un striker 3, bien reçu, trappe imminente. Il y a plus de shop, il y a plus grand chose. Le truc est fermé. C'est là, c'est maintenant les gars. C'est là, on est, f... on est sur la fin de game. Est Comme les John disent. Il y a combien de largages qui tombent juste à côté de moi Deux. Deux c'est à chier. Ok. Oh, ok. Je sais qu'il y a un joueur là maintenant. la zone. Ah, il s'est jeté sur la route, les gars, j'ai pas pu ralentir. Bah, alerte maximale avec moi, frérot. c'est... Après, j'ai l'impression que c'te... avec cette méta, je peux plus perdre mes fights à mi-distance. Je peux plus perdre mes fights au corps à corps. Le... Avec, le K31... avec le K31, ça va faire, ça va faire, une sem... ça va faire deux semaines que j'ai réussi à, à step up avec le K31. Ça a vraiment pas été évident. Il m'aura fallu plusieurs mois. Mais j'ai réussi à step up avec ce putain d'arme. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai une... une méta quasi parfaite pour moi. Salut Youtube!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 Bonjour chaud à croiser le karma. Et il lui a pissé sur le visage.